l'or rappliquez-vous 2012 Je rappelle ces aveugles dans un monde sans vertu, tous ceux-là sont perdus comme cette aube dans la nuit, comprendre l'enfer et le paradis, mais je le vois plus vite que nous, ils partiront d'ici. Le je nous dans les narines, dans esprit sous extasie Parez-vous d'ici, vous invite ou mystice On en a dans la tête, c'est pas la misère Relax, sur la tête Vas-y, prends une sèche, fais pas la carpelle Je sur scène et je vous en bref Rappliquez-vous, grand-deux suicidaires C'est un monde fou, rentrez dans cette terre Car mes mots vont couler dans vos veines Reste zen, détendu, sortez de ce monde sans vertu Aujourd'hui, t'as perdu Mud